Cette table ronde était consacrée à ce concept d'autonomie comme on a vu ce matin, l'autonomie à la personne, et puis de façon un peu plus originale, au concept de l'autonomie par rapport aux associations, aux structures. Donc euh, on va les considérer un peu comme une personne. Euh, C'est leur anniversaire aujourd'hui pour la TDI, 40 ans. Et puis euh, ces associations ont décidé donc d'essayer de, d'inventer une nouvelle façon de, de vivre ensemble, de partager leur expérience. Et vous l'avez vu, euh, d'initier de nouveaux de nos modèles de fonctionnement, à la fois entre elles, et puis aussi à l'intérieur de leur structure, une nouvelle gouvernance vis-à-vis -vis du bureau, du C.A. des salariés. Et je voudrais euh, tout de suite poser une question très rapidement à Thibaut Tornobel, directeur de l'UDAF, que vous avez pu voir dans le film. Euh, prenez le micro, ça sera plus facile. On vous a vu beaucoup marcher dans ce film. Vous êtes arrivé où aujourd'hui attendez voilà, ça marche. Alors vous en êtes tout aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, parce que ce cheminement était Alors, euh, intense. Effectivement, on a beaucoup marché, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi euh, beaucoup écrit, parce qu'effectivement, a... coopérer, c'est euh, aussi communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il y a besoin d'un outil, qui est euh, le stylo. Et l'une des difficultés dans la mise en œuvre de nos coopérations, c'est de savoir partager la plume. Et quand on est chef, partager les plumes, ça ne va pas de soi. Donc, euh, effectivement, on a eu tout un cheminement euh, à faire euh, sur euh, quel était le style avec lequel on devait euh, aborder nos partenaires ou aborder euh, les autorités auxquelles on s'adresse pour, pour différentes demandes. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater... Euh, au travers de notre expérience, c'est que c'est sûr qu'on met nécessairement plus de temps pour rédiger nos différentes communications, qu'il y a toujours un premier style qui est un peu brut, on va dire, hein, qui, et qui correspond à la personnalité d'une des trois associations, un autre style qui serait plutôt consensuel, et puis finalement, on se retrouve toujours sur quelque chose qui est euh, pragmatique en termes de style et qui nous permet euh, d'abord euh, d'être entendus de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, et donc la trentaine d'associations qui, qui participent pas à pas à ce collectif hein, que sont les coopérations En Marche, mais aussi d'être entendus par les pouvoirs publics. Et j'en veux pour exemple le témoignage de M. le Préfet ce matin, Tout à fait. qui nous a dit... Euh, j'ai bien entendu votre demande et je pense que notre demande euh, par rapport euh, à une difficulté que nous rencontrons avec euh, une structure euh, audoise, hein, l'USAP, on l'a nommé, donc on peut le dire c'est une difficulté qu'on va régler mais M. le Préfet a entendu notre demande euh, non seulement parce qu'elle est fondée mais je pense parce qu'elle est bien formulée et que euh, elle est bien formulée parce qu'elle a été pensée euh, à, à, à trois têtes, mais à trois têtes, il ne s'agit pas de, de trois directrices et directeurs, il s'agit de, de trois personnes morales qui se sont exprimées et qui ont été entendues. Donc je crois que c'est un, un élément fondamental de, de, de nos coopérations, c'est que euh, dans la coopération, il y a quelque chose autour de l'abandon, euh, autour de l'abandon de la souveraineté, mais autour de la construction de, de vraiment un, un potentiel très fort euh, en termes de représentation des personnes que nous accompagnons. Pour traduire tout ça, j'ai peur que les pataclons reviennent là, si on continue. <rire> Ce qui veut dire que toute cette expérience-là de mise en commun, de coopération, elle n'est pas du tout hégémonique, c'est un vrai partage. Euh, J'aurais voulu euh, m'adresser, euh, Madame, s'il vous plaît, <rire> comment vous avez perçu euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a transformé dans cette démarche Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas travaillé très concrètement à cette coopération en marche et que c'est Charlotte Duru, qui se cache lâchement au fond de la salle, qui a été l'actrice euh, de la PAM <rire> en tant que président de la PAC, quand même, vous avez... Euh, Alors, euh, quand j'ai découvert euh, ce processus, euh, euh, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Euh, D'abord un intérêt pour les bénéficiaires. Euh, la coopération euh, permet de mettre en place des outils qui sont partagés, euh, qui sont mieux compris des partenaires, et donc qui facilitent la vie euh, aux personnes accueillies. Euh, la deuxième chose que j'ai relevée, euh, c'est le dynamisme que cela crée autour euh, de cette recherche. Cette recherche de bien-être, de bien-vivre euh, des bénéficiaires. Et ce dynamisme, ben, je crois que les... c'est un vrai trésor. Euh, voilà ce que je peux dire sur les coopérations en marche. Et je soutiens euh, bien sûr ce mouvement euh, qui, est, qui est un peu innovant euh, et qui commence à porter ses fruits. Euh, donc... Euh, je m'en réjouis personnellement et collectivement. Alors on parle des coopérations en marche entre vous. Ça a des, euh, des implications, ça implique des transformations. Euh, Jean-François vous êtes le vice-président de la TDI. Je voudrais savoir, ces coopérations, ce que ça a transformé de l'intérieur, sur la gouvernance même de la TDI Qu'est-ce qui a changé Alors lorsqu'il m'a été proposé euh, au sein du bureau... Euh, de participer à cette table ronde, hein, euh, je me suis dit que je n'aurais pas grand-chose à dire, et euh, parce que la journée est consacrée tout entier à la TDI, et les propos de M. Eringer ce matin, en fin de matinée, et puis ce qu'ont dit nos collègues Michel Bonal, Jean-Pierre tout à l'heure, euh, et Patrick Gunther euh, confirment qu'en effet, beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus. Là Mais concrètement Mais euh, voilà, alors, juste deux points. Concrètement, par rapport au bureau, on a parlé de bureau élargi. Alors, deux exemples. Hein, deux exemples de bureau élargi. Bureau élargi euh, qui est composé d'abord euh, d'administrateurs, six administrateurs, où nous sommes interchangeables. Nous hein, pouvons intervenir auprès de, de divers interlocuteurs, en interne ou en externe, et composé des cadres de direction. Et il s'agit bien d'une co-construction au sein de ce euh, bureau élargi. Voilà. Et euh, le bureau euh, est en interaction avec d'autres instances dont il a été question aussi. Alors, un des deux exemples euh, concerne les locaux dont il a été question. Et euh, dossier qui est en bonne voie euh, d'évolution, de résolution. Et euh, eh bien, euh, réflexion au sein du bourg et puis au sein du comité de pilotage, où là aussi il y a des administrateurs et des salariés. Les salariés, les salariés, salariés sont présents au comité de pilotage Voilà, à parité, 5 et 5. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'organisation de cette journée à TDI, finalement, j'ai rencontré beaucoup de salariés de TDI qui sont présents C'est pas toujours le cas, mais je temps. pense que ce n'est pas un hasard, si en fait. Euh, les salariés sont présents à l'Assemblée générale. Euh, je pense que, enfin, ils le diraient mieux que moi, mais je pense que c'est parce qu'ils se sentent euh, associés. Alors, le second exemple dont je vous parlais, ben, c'est justement l'organisation de cette journée du 3 juin, qui, est, qui ne date pas d'hier, où là, il y a eu aussi un va-et-vient entre le bureau élargi et une autre instance, une des trois commissions, hein, la commission sociale et associative présidée par... Euh, Marie-Claude Lannes, et où, là aussi, il y a des administrateurs et des salariés. Et donc, cette coopération à l'interne. Il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme. Je pense, et, et, et, je, et je pense qu'il y a du, du mouvement aussi, hein, expression chère à Benjamin Lullier. Et le deuxième point, euh, juste dont, dont je voulais parler, j'avais prévu de l'aborder, mais euh, M. Régé l'a abordé ce matin. Euh, pour être euh, tout à fait logique, avec euh, le slogan de euh, « Nous aussi » et avec le fait que la TDI soutienne « Nous aussi », peu rien pour nous sans nous, eh bien, euh, je crois qu'il faut qu'au euh, sein du conseil d'administration de la TDI, il y ait un représentant de l'association « Nous aussi ». Et si le conseil d'administration le décide, si « Nous aussi le décide ben », je pense que c'est quelque chose qui pourra se mettre en place rapidement. Et pour être tout à fait honnête, c'est une des idées que... Euh, lors de l'élaboration du diagnostic, euh, M. R.I.G. avait euh, abordé un effet comme piste de travail pour l'avenir. Nous aussi, dans la salle, de toute façon, ils vous ont entendu, à mon avis, ça ne restera pas d'être morte. <rire> Jean-Marie Jean Lina, vous êtes euh, président adjoint au sein de l'AFDAIM. Oui, je suis... je suis président adjoint au niveau de l'AFDAIM à la 11 et je suis aussi parent d'une fille handicapée qui est accueillie à la maison d'accueil spécialisée. Alors, je sais qu'au sein de votre, euh, de votre association, cette idée de coopération, cette idée d'écoute, est déjà en action. Vous avez déjà essayé, vous aussi, de changer votre gouvernance, et notamment avec une attention toute particulière à la prise en compte de la parole des usagers. Oui, nous avons dans notre projet associatif global, nous avons mis en place deux commissions. Une commission vie associative, donc, qui est à l'écoute, qui s'appuie sur les familles, les tuteurs, les représentants légaux, et une deuxième commission, qui est la commission droit des usagers. Dans cette commission droit, des... je parle de celle-ci surtout, c'est celle-ci sur laquelle vous m'interrogez, cette commission droit des usagers, nous l'avons mise en route dernièrement, depuis enfin, un moment qu'elle est en place, nous avons souhaité harmoniser le fonctionnement des conseils de la vie sociale. Nous avons aussi formé nos présidents au conseil de la vie sociale de façon à ce qu'ils puissent, justement, être représentatifs au niveau de ces conseils de vie sociale. On l'a vu tout à l'heure que, justement, ces conseils de la vie sociale, sur le papier, c'est créé, ça existe, mais leur fonctionnement n'est pas encore optimal, mais il faut vraiment... Euh... C'est-à-dire, la difficulté de l'Avdaïm au niveau des CVS, c'est que nous avons, nous accueillons des personnes qui vont de la maison d'accueil spécialisée à les actes. Donc, c'est-à-dire que nous avons un niveau de communication qui est totalement différent. Mais, nous nous sommes rendus compte, parce que nous sommes allés à la rencontre des présidents de, de CVS, donc sur le pôle Ouest et sur le pôle Est. Nous avons écouté, nous avons entendu. Nous nous sommes rendus compte qu'avec l'aide, bien sûr, des personnes dont qui s'occupent d'eux, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des groupes de paroles qui ont été mis en place. Il y a des pictogrammes qui sont utilisés. Il y a de faciles à comprendre et à lire qui sont mis en place aussi. Donc Ce qui veut dire que l'expression existe. Il y a une communication. Ça c'est très important. Et je crois d'ailleurs que notre président, Jean-Paul Fréjuste, à l'introduction de cette rencontres avec les présidents de CVS, a bien dit les choses. Non il aura bien dit que les projets de l'association devaient passer par les résidents, par les personnes accueillies, et que les présidents de CVS étaient bien les représentants des personnes accueillies. Et même le jour de 100e anniversaire, il est allé beaucoup plus loin. Là-dessus, je le suis aussi. Nous espérons qu'un jour, nous aurons une personne en situation handicap qui pourra siéger de plein droit dans notre conseil d'administration. Ça, c'est un vœu, et nous espérons qu'il se réalisera assez rapidement. C'est un vœu qui est facile à réaliser, finalement, je suis sûr. Ce n'est que de la volonté, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des moyens, c'est une véritable volonté politique. C'est une volonté d'écoute. D'écoute, absolument. Serge, je crois que, je ne sais pas si tu as le temps, je crois que euh, Jean-Baptiste Briol devait être présent parmi nous. Oui, alors, on va excuser Jean-Baptiste Briol. pour des euh, questions de transport. Il devait se lever hier okay. à 3h du matin. Il est représentant de nous aussi région. Oui. Hein Et alors, je pense que vous allez le représenter dignement. Hein vous l'avez déjà rencontré à Montpellier. Oui. Et bon, il vous prie de bien vouloir euh, excuser aujourd'hui. Il est excusé. Il est, il est... Il est... Exact. Absolument. Donc, je vais passer la parole aux représentant du GEM, s'il vous plaît, si vous voulez bien me présenter. Alors bonjour, d'abord je me présente et je prends la parole en premier parce que nous sommes venus en force, nous sommes trois. Et beaucoup de jeunes à la salle aussi. Euh, moi je suis Cathy Ambré, je suis animatrice au GEM de Carcassonne. Je fais partie d'une équipe de cinq salariés sur, qui représente l'équipe salariale des deux GEM de l'Aude basée à Carcassonne et en Arbonne. Je vais vous proposer une présentation très rapide de ces structures qui n'ont pas 40 ans d'existence mais seulement euh, bientôt 10 mais pas encore tout à fait. Voilà. Hein, puisque ce sont des structures qui sont issues de la loi du 11 février 2005 qui reconnaît explicitement pour la première fois le handicap psychique hein, comme euh, euh, euh, réel handicap et euh, qui... Euh, par là-même, à impulser la création de structures qui s'appellent les GEM, et qui sont des associations d'adhérents. Donc, les associations d'adhérents, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, comment on arrive aux GEM La plupart du temps, les personnes qui arrivent aux GEM sont orientées par les services de soins, sont orientées également par les associations de tutelle, hein, par les, les, -moi, les structures du secteur social également, euh, les donc ces personnes fragilisées ponctuellement ou plus durablement par la maladie viennent nous rejoindre j'aime et euh, deviennent adhérentes de l'association et la font fonctionner vraiment en tant que Concrètement. Concrètement. Ça se passe comment? Alors concrètement ça se passe comment? Ça je vais laisser les adhérents l'expliquer puisqu'ils ont oui. Ils sont venus aujourd'hui le faire, donc eux vont vous le dire. Juste pour préciser un petit peu dans le fonctionnement, nous avons l'obligation, euh, le cahier des charges, hein, oblige les gemmes à avoir euh, des associations de parrainage. Madame Vordy, tout à l'heure présidente d'Espoir de l'Ode, en a parlé deux minutes. C'est donc l'association Espoir de l'Ode qui préside les deux gemmes de l'Ode. Euh, et euh, cette, cette association de gestion, elle assure euh, quand même l'éthique des gemmes, bien sûr, et également euh, toute la gestion du personnel et toute la gestion lourde, euh, administrative et budgétaire. Une fois dégagés de, de ces missions-là, les adhérents du GEM à leur tour peuvent euh, prendre en main leur association et construire des projets. Donc je vous propose qu'on les écoutant, ce sera beaucoup plus vivant que ce que moi j'ai à dire. Les animateurs sont là pour encadrer, accompagner, rassurer, réguler le groupe et euh, permettre que tous ces projets émergent je donne la parole donc à madame pascal martin merci ben, je prends un papier parce que sinon moi vous pourrez pas m'arrêter donc euh, d'abord euh, quand même quand même je dis deux choses qui m'ont vraiment euh, beaucoup touché c'était un euh, donner la parole au malade et aussi euh, de partir enfin moi j'ai l'habitude de dire on part toujours de la fleur pour la racine et que si de temps en temps on partait de la racine pour aller vers la fleur peut-être que on s'en sortirait mieux Là, Monsieur, je pense à vous parce que j'ai 60 ans, je suis adhérente au GEM depuis 4 ans et je faisais partie de l'ancien bureau en tant que secrétaire. Aujourd'hui, euh, j'accompagne mon remplaçant dans un désir de continuité et surtout d'entraide. C'est pas pour rien que les GEM euh, s'appellent des groupements d'entraide. Euh, souvent, les nouveaux membres du bureau sont demandeurs en termes d'apprentissage. On n'a pas tous les mêmes compétences, mais il y a vraiment un relais qui se fait euh, et qui, moi, me paraît essentiel. D'abord, parce qu'on apporte quelque chose, on se connaît aussi, on n'a pas peur. Et, euh, et aussi, pour, euh, par exemple, pour moi, puisque là, je parle de, de, de mon poste de secrétaire que je viens de quitter, que quitter le bureau ne signifie pas pour autant ne plus avoir de but. Parce que c'est important aussi, au sein du GEM, de, de continuer à, à avoir une place. Et en ce qui me concerne, cela me permet de mettre mon énergie au service d'une cause que je connais bien pour la vivre au quotidien, c'est le handicap invisible. Il n'est pas toujours facile à vivre, il faut savoir que nos capacités intellectuelles ne sont pas atteintes, c'est plutôt les, les, la, la capacité de les utiliser qui est, qui est amoindrie. Donc aujourd'hui avec un groupe du GEM je participe à des actions extérieures afin de faire connaître le GEM parce que je crois fermement que sans cette planche de salut et ça je, je vous le garanti, à la sortie de la clinique, je n'aurais pas su et même pas pu m'en sortir seule. Car euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien après les soins, mais le milieu ordinaire n'est pas forcément adapté à notre handicap à nous. Alors quand nous allons par exemple témoigner de notre parcours au lycée Charles Cross, ou quand nous participons à une table ronde à la MDPH, pour nous c'est très important. Comme d'être ici aujourd'hui. Euh, euh, nous, adhérents du GEM, nous sommes accompagnés par des cadres très humains, formés et compétents, et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'association. En fait, euh, bah c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours évident de vivre en groupe, et euh, ils veillent à ce que chacun de nous puisse retrouver une place, euh, pour que peut-être, à notre rythme aussi, nous ouvrir plus encore à l'extérieur, c'est ça le but de la fabrication d'un journal à la maquette euh, des flyers en passant par le site que nous, partons, que nous partageons avec le GEM de Narbonne. Chacun de nous, salariés et adhérents, offre sa petite pierre à l'édifice, sachant que euh, les adhérents euh, du GEM font le GEM. Chacun apporte ses compétences, on peut avoir euh, des qualités en tant que ceci, cela. On offre, on se réunit, euh, l'organisation d'ailleurs se fait essentiellement en réunion, les responsabilités et les tâches sont bien réparties et chacun fait ce qu'il peut. Et ce qui est très important, si certains jours, un adhérent est fatigué, un autre prend le relais. Dans un grand souci d'entraide et de compréhension, personne ne nous juge. Tout se partage comme les compétences lors des transmissions de poste. Et là, je laisse la place à mon ami Jean-Michel. Merci. Merci beaucoup de votre édouage. Juste avant, Jean-Michel, ce que vous avez expliqué, votre, votre gouvernance d'un gène, finalement, il est très proche de ce que cherchent à faire voilà. ces institutions. Vous êtes oui. un exemple oui. en oui. termes de collaboration entre vous, en termes de laisser la parole, de ne pas juger, et que chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est aussi co -construction. Une, en co-construction. Et, et si je peux me permettre un mot qui peut paraître dur, on n'est pas un bureau fantôme, on est un vrai bureau. Un vous vrai bureau. Oui, voilà, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 51 ans, je vis à Cacassol, j'adhère au GEM depuis un an, je me suis tout de suite intégré, j'ai eu envie de m'investir, l'occasion m'a été donnée au sein des ateliers nutrition qui me passionnaient. J'ai travaillé avec d'autres membres sur l'équilibre alimentaire et le budget alimentaire. Puis cette année, j'ai été élu trésorier. Je suis soutenu par l'ancien trésorier pour nous adapter et apprendre ma fonction. Cette gestion nous permet de gérer notre dossier animation et alimentation. Nous avons une réunion mensuelle pour faire des bilans et décider des actions de nos... Du moins à venir. Merci beaucoup. Je remarque euh, avec mon complice Stéphane, on a eu l'occasion de de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de salariés de vos associations et beaucoup d'usagers. Et à chaque fois, euh, leur parole est, est troublante parce qu'elle est d'une sincérité et d'une évidence. Tel, tel que je crois, il faut vraiment passer à cette étape, il faut qu'il soit intégrés complètement à la gouvernance des associations tutélaires. La parole est d'or, je crois. Donc c'est important de, de respecter un peu ce chemin qui est en marche et on est très heureux de voir cette coopération en marche établir Et, et Benjamin, Benjamin Lili, ce matin on a parlé de, de la personne Donc je vous présente une personne tiers ça existe vraiment. Euh, Benjamin, je suis un conseiller technique à Uriop. vous avez accompagné ce parcours des trois associations euh, tutélaires de l'autre sur cette euh, coopération en marche. Euh, ce n'est pas facile. C'est pas facile d'arriver à, à se parler. Il ne faut pas se mentir. Hein, ce pas un chemin de rose, tout ça. Chacun ses spécificités. Il y a toujours, dans une, euh, on va dire, dans, dans une organisation humaine, des enjeux... Euh, de pouvoir, d'autorité. On a parlé ce matin d'une d'une autre autorité, d'autorité qui concourait au, au bien commun. Alors est-ce que c'est ça que vous avez cherché à mettre en place, cette autorité du bien commun entre toutes ces associations on ne va pas utiliser des grands comme cela, parce que sinon on est perdus, on Les On en a pour deux heures. Mais non, alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, j'ai rencontré des gens qui avaient du désir, du désir de faire ensemble au bénéfice des personnes en situation de handicap qui, eux, avaient des besoins, des attentes, et des attentes fortes dans un environnement, à la fois institutionnel, mais dans un moment de notre histoire qui est assez contraignant pour chacun. Et le rôle d'une fédération comme Murillo, c'est de permettre à chacune des parties prenantes de la vie associative c'est-à-dire les usagers, les familles, les professionnels, les représentants de l'organisme gestionnaire, les autorités de tarification, de regagner un peu des marges de manœuvre dans un environnement qui est de plus en plus contraint, et euh, avec des tendances qu'on a les uns et les autres à rester un petit peu enfermés dans son fonctionnement, ses pratiques, ses postures, ses représentations, et la difficulté à aller vers l'autre, parce que aller vers l'autre c'est pas si simple que ça. Et je crois que ce qu'on a essayé de faire avec la TDI, avec l'UDAF et la, la PAM au départ, qui, était, qui ont été rejoints ensuite par l'ensemble des associations, c'est d'ouvrir le champ entre guillemets, de ces coopérations à l'ensemble de, de ceux qui voulaient bien y participer. Alors, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre rôle à nous, ça a été de, de, de faciliter des ponts, créer des passerelles entre les gens, parce que comme vous le disiez fort justement, c'est pas naturel de, de se parler, il y a des tensions euh, des tensions entre les associations et les pouvoirs publics en ce moment euh, on est dans un environnement difficile et tout ça, il y a des tensions au sein des associations qui sont prises dans des logiques en, en tension entre des logiques de solidarité et des logiques de concurrence il y a des tensions au sein même de chaque association au niveau des fonctionnements, etc. entre les conseils d'administration même si il y a des modes de gouvernance qui permettent de réguler ces, ces tensions ben, notre rôle à nous c'est d'essayer de mettre un peu d'huile de là dedans et puis surtout de faire toucher du doigt à l'ensemble de ces parties prenantes qu'elles euh, participent toutes à la solidarité. Ce sont des acteurs de la solidarité. Ça veut dire que nous sommes interdépendants et que nous ne pouvons pas simplement agir chacun dans notre coin. Si nous voulons que effectivement, euh, les réponses, euh, des réponses adaptées soient proposées par les pouvoirs publics aux besoins des personnes, encore faut-il qu'on se rassemble, qu'on se fédère, etc. Donc notre rôle, c'est de faire ça. Alors, on l'a fait dans un rôle de tiers à la fois distant, et en même temps impliqué, c'est-à-dire que nous sommes proches des associations, parce que nous représentons et nous défendons les intérêts des associations du secteur, et aussi derrière les associations de personnes. Nous l'avons fait aussi de manière bienveillante mais critique, c'est-à-dire qu'il euh, était évoqué ce matin la nécessité de, si on veut travailler, mettre en travail l'autonomie, qui est un, un concept qui est quelque chose de construit, si on veut mettre en travail l'autonomie, enfin si on veut oui, envisager l'autonomie, il faut se mettre en travail à nouveau. Ben, ce qu'on propose aux associations, à l'ensemble des parties prenantes, c'est une mise en travail. Alors ça s'est fait autour de problématiques très concrètes, par exemple, dans les relations que peuvent avoir les familles, les, les proches, avec les professionnels. On s'est rendu compte, les uns et les autres, qu'il y avait des représentations croisées, on l'évoquait ce matin, qui étaient plutôt en tension, avec une espèce de méfiance autour de, des capacités des uns et des autres, des compétences des uns et des autres. Et notre rôle à nous, ça a été de dire, de remettre chacun dans sa légitimité. Tout le monde a une légitimité à agir et tout le monde a une forme de compétence, une forme d'expertise par rapport à ce qu'est le handicap et comment y répondre. Donc ben, nous, on a facilité des liens et une reconnaissance de ces différentes expertises entre les professionnels et, et notamment les familles. Ça a été aussi entre les trois associations, parce que ces trois associations qui se sont rassemblées, je rappelle qu'au départ, elles étaient, pas, elles étaient sur un même champ, sur un même champ d'intervention sur des fois des mêmes publics, etc., donc avec des logiques qui pouvaient devenir des logiques de concurrence, et on a, je pense, participé à une forme de régulation, on les a aidés à penser à des mutualisations, et on a accompagné aussi ces mutualisations. Ça a été aussi, euh, dernier point, autour des relations entre ces trois associations mandataires et l'ensemble des associations du secteur. Là aussi, c'était pas simple, il pouvait y avoir de la méfiance, et surtout, puisqu'on travaillait sur les projets personnalisés, il y avait aussi des zones de tension entre les interventions des délégués à la protection et les interventions des professionnels dans les établissements et services. Et bien il a fallu, euh, de manière euh, assez euh, approfondie, mettre tout le monde autour de la table et essayer de faire d'abord un diagnostic partagé, sans se boucher les yeux sur ce qui était positif et plutôt problématique, et essayer ensemble de chercher des solutions, ce que nous avons, euh, je pense, réussi à faire. Il y a, des, il y a déjà des résultats. Ça fonctionne vous êtes en marche, vous sentez que la mayonnaise prend. Donc quelque part, à toutes les associations du secteur, on peut dire n'ayez pas peur, osez, osez la coopération. Osez la coopération en pensant peut-être que finalement, euh, le, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, il faut se raccrocher au fait que tout ça, c'est pour être au service des usagers. Et pour conclure cette table ronde, j'aimerais bien avoir le, le sentiment de, de Pierre savinien notre grand témoin, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur cette notion de, de coopération entre associations, entre personnes morales. Je vais rester debout. Oui, j ai, j ai beaucoup, oui, il y aurait beaucoup à dire sur cette coopération qui me semble tout à fait exemplaire et, et qui va véritablement dans, dans le sens de ce qu'il faut faire. Je dois juste faire un détour parce que le travail que vous développez se fait dans un contexte difficile. Euh, difficile au plan budgétaire, euh, difficile parce que toutes les personnes qui en ont besoin ne trouvent pas forcément des solutions adaptées euh, à, leur, à leur situation. Difficile aussi parce qu'il y a 40 ans, l'action sociale, on se posait beaucoup moins de questions. Moi j'ai commencé il y a à peu près 40 ans, deux ans près, dans ce secteur, je peux vous dire qu'on se desservait l'époque comme ça, on était, bon, on avait quelques grandes lignes et puis on, on y allait et on n'avait pas de problème d'argent à cette époque-là. Donc la situation aussi est devenue plus complexe dans la façon de, de travailler, euh, d'appréhender les besoins des personnes. Et euh, l'important aujourd'hui c'est euh, de, de bien avoir conscience que malgré cette complexité et ces difficultés, la force de, de ce que vous faites, c'est d'être un travail d'utilité sociale. Et pas simplement d'utilité aux usagers que vous rencontrez, que vous accompagnez quotidiennement, mais d'utilité sociale aussi à, à, à l'ensemble de, de la société, à, à l'ensemble de, de la communauté. On, se pose, on, on dit souvent que ça coûte cher, l'action sociale. On se pose rarement la question de savoir quels seraient les coûts humains et financiers de la non-action sociale. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait euh, aujourd'hui Ça, c'est une bonne question qu'il faut, euh, qu faut poser. Et cette utilité sociale, je crois qu'il faut absolument montrer comment euh, elle se décline, la rendre visible, la, la rendre visible, euh, montrer, euh, et notamment de ce point de vue-là, l'évaluation est un outil tout à fait important, euh, pour mettre en valeur d'abord le travail réalisé par les professionnels, mettre en valeur les, les, nouvelles modes, les nouveaux modes de gouvernance, parce que ce que vous avez fait sur un mode, euh, je dirais volontariste, volontaire, euh, vous avez fait quelque chose qui en, en, en réalité est à la fois très puissant et à la fois relativement léger dans, dans sa conception, vous n'avez pas fait de montage euh, d'usine à gaz, etc. et pourtant on sent la puissance de la travail. on peut être léger, on peut être simple et extrêmement pertinent et ex extrêmement fort et puis l'évaluation c'est aussi mettre en, en valeur mettre en, en lumière les besoins des personnes, parce que les besoins évoluent on dit les personnes en situation de handicap. Bah, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que d'abord, il y a des handicaps différents, je l'ai dit ce matin, mais ensuite, parce que les, les besoins évoluent, parce qu'on a vu ce matin qu'on était en tension entre une dimension collective de, de l'accompagnement, mais aussi une, une dimension singulière, de, de, de besoin, non seulement des personnes, mais aussi des besoins de, de la personne. Et tout ça mérite d'être mis en valeur. Or, qui est mieux placé que vous pour pouvoir rendre compte de cette évolution des besoins. Et vous l'êtes d'autant plus que vous êtes dans un jeu à trois. Un jeu à trois, il y a les professionnels, d'accord Il y a les bénévoles, dont on, en France, dans l'action sociale, on sous-estime dramatiquement l'engagement et l'apport. D'ailleurs, certaines associations valorisent l'apport des bénévoles dans leur bilan. Alors, ça ne bouge pas le bilan, parce que c'est en dépenses et en recettes, bien entendu. Mais ils disent, voilà, ce que font les bénévoles... Et eh bien, euh, s'il fallait les remplacer par des salariés, ça coûterait tant. Et si on faisait la somme de cela au plan national, je pense que ça en effraierait plus d'un euh, au, au niveau des, des financeurs. Donc, l'engagement des bénévoles. Et puis, euh, dernier point, les, les usagers, c'est que. Euh, et là, vous avez. Moi, je, je trouve très intéressant de, de, depuis ce matin euh, d'entendre ce qui est dit. Je trouvais que dans les, les petits films qui ont été projetés, il y avait à la fois des choses qui étaient bien entendu personnelles, il y avait même de l'intime qui a été dit, je ne sais pas si je pourrais dire des choses de cette nature devant une caméra, des choses qui, relèvent, qui procèdent de l'intime, mais des choses qui sont aussi des, des, des outils qui montrent collectivement que de, de, la direction dans laquelle il faut aller de ce point de vue-là. Et ce qui est très important, je pense il y a trois conditions par rapport aux, à, la, à la parole des usagers aujourd'hui, c'est leur reconnaître une expertise. Et ça, vous le faites, et pas seulement une expertise sur leur situation, mais aussi sur les propositions, etc. Et le, les travaux que, que, dont vous avez fait, fait l'écho, euh, le monde, ça veut dire aussi les mettre en capacité de, de, de faire leur... Euh, de, de, de prendre des positions, il faut trouver des modes de structure, et dans votre gouvernance, c'est peut-être la, la question qui, qui est à poser, comment y associer plus encore les usagers, en sachant que ça sera long, ça sera à pas à pas. Pour juste vous donner un exemple, c'était un peu au siècle dernier, mais... <coughs> une des premières évaluations que j'ai fait dans un établissement d'enfants euh, on avait réuni les enfants donc c'était l'aide sociale à l'enfance, pas le changement de handicap, on réunit les enfants on fait un petit discours sur l'évaluation, bon je passe et puis le euh, premier gamin lève la main et dit monsieur je comprends pas pourquoi vous nous réunissez parce qu'ici on nous demande jamais notre avis bon. et on avait fait l'évaluation tout... et c'était pas, pas si vieux, c'est à dire qu'on a un lourd passif de ce vue là quand je dis 11 je me considère comme professionnel il y, y a 40 ans, on n'était pas très attentif à ça, c'est quelque chose qui est venu, qui est nouveau, qui, qui est assez récent, bon, il faut y aller pas par pas, il n'y a pas de solution miracle, mais ça me paraît très important d'aller ensemble, de les mettre en capacité, et puis ensuite de, de les entendre et d'aller au petit à petit, sur la. Alors on parle de co-construction, de co-décision, de co-production, co peu, peu importe le terme, mais de faire qu'ils soient euh, des, des membres à part entière, de cette communauté de, de l'action sociale et si on regroupe si on crée des synergies entre professionnels bénévoles euh, usagers je pense qu'on a là une force de frappe pour faire valoir dans l'espace public auprès des financeurs auprès des décideurs même si euh, j'ai compris que dans le département de l'autre vous étiez plutôt plutôt reconnu euh, tant par l'état que euh, par le département mais de faire valoir euh, le travail que vous faites de faire valoir les besoins parce que dans le fond, quand on exprime des besoins, quand on, a des deux, quand on demande des moyens, ce n'est pas pour nous. En général, quand on veut faire fortune, on ne va pas dans le champ social. Donc ce n'est pas, pas pour nous cette affaire. Et c'est dans un souci d'altérité, mais aussi par une contribution forte à la cohésion sociale et au vivre ensemble qui dépasse de très loin la seule communauté de l'action sociale. Je vous remercie. Depuis ce matin, vous avez vu des petits films passés. Vous, avez vu, vous, vous, vous verrez avez tout à l'heure un film sur nous aussi. Et ça peut paraître anecdotique comme ça en passant, mais comme vient de, de le dire Pierre, euh, ce qui s'est dit dans ces films était assez, assez profond, assez intime parfois. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous auraient osé euh, se dévoiler un petit peu et dire sa vérité de cette façon-là. Alors je voulais vraiment euh, remercier euh, Johan, Yannick, Alain, Florent, Jean-Pierre, Colette et tous les salariés que l'on a rencontrés sur le terrain, parce qu'ils nous ont beaucoup appris, beaucoup touchés, et je sais que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner, à les écouter et à les entendre. Voilà, je vous remercie. Merci, Merci vous pour cette belle animation. Merci. Ne bougez pas, ne bougez pas.